Bonjour, bonsoir, à la famille. Avec plaisir, nous entrer la caillou pour capable porter une nouvelle émission. Nous espérons que chaque grand monde qui est dans le pays ça a fait des pour capable de vivre. Parce que, ça est passé dans le pays d'Haïti, bon, franchement, je suis capable de dire, yon presque, bah, vague. Mais comme moi qu'on que nous sommes un peuple qui résilient, nous sommes un peuple qui est fort, nous sommes capables de lever le matin avec un pâté seulement, nous sommes capables de passer toute une journée. Et nous capables bataille. Moi, restez quoi On joue cap venir et puis joue ça. Bon Dieu va délivrer, non. Y a une amie qui m'a envoyé une petite vidéo, c'était hier soir, qui m'a dit que ben la famille du Valier était pris en contrat avec des esprits euh, pour Haïti. C'était en contrat 72 l'année. Regardez-moi cette vidéo et puis y a... Eh ben gon 8 ou bien 9 années qui été pour Haïti ta souffrir ba quoi Haïti tout le temps ça encore parce que solution n'est pas trop loin parce que par rapport à tout ça nous passé là comme souffrance, j'ai l'impression que pas g rien encore qui j'ai décidé de commencer avec une euh, analyse par rapport à une vidéo parce que l'intro yo même plein en pile dans intro parce que c'est une façon pour e, si bandi azami yo te cap de nous si bandi a pas le toi, t'es capable d'entendre non? Si bandi qui gagne meilleur dans sa cafète là, je n'ai jamais dit à la, négrier comme dans meilleur, cap van zam, cap van bal, cap distribuer tout. Eh bien, t'es capable d'entendre non? Tendez bien, grand militant. Moi, je pense que ça va vous faire rire, parce que pendant négrier ce chant de masla là, négrier un hommage à mi caben. Mais écoutez, gagnons négrier qui mendait mi caben pour le casser couariel henri. Nous voulons de mi Cassez-vous Ariel Henry, parce que Ariel Henry, va prévenir à essayer sélier en dépayant, cassez-vous si groupe oligarque, minotez l'Occident pour nous, c'est vous-même qui méritez le problème ça, nous dites Mika Ben, cassez-vous Ariel Henry, parce que le pays est il va diriger. Limade Mika Ben pour casser les politique yo, qui fait grimace, qui fait masturbation politique. Limande pour casser les oligarques. Tendez bien, frère. Je pour dans la place Mika Ben. Mika Ben n'a pas de comportement, ça, ne sais pas elle pour ta gen. Ou t'es déjà vont autant de Mika Ben dans le jour. Ou t'es gens vont à autant de Mika Ben se Ou de Mika de Mika Ben dans Eh bien, si vous n'est pas concernée vivante, dans n'est vivant, concernée morte. Elle est là, elle est là, elle est là, elle est est là, est est là, elle là, là, en vrai non, mais on pas besoin d'arriver là, en vrai, parce que Mika non ben, est un nek qui sage et qui a, a toujours été sage tout côté lié. Donc si c'est pour Mika Ben, on comprend nous pas le gain bataille là, frère. ou a de l'eau. Bref, gagné. Un... Des information m'ont joint depuis hier, mais il y a Tete qui a mis ça au conditionnel. Jeff, alias Pipo, chef gang Duval, cité de Don. Écoutez bien, il a dit, tu as semblé mortellement blessé. C'est un criminel notoire. Et si c'est vrai, c'est que y un pile de Bravo, là, Parce que Toro, ça a, monsieur, un pile de Il domine la République. Et puis, bon, va me dire une chose. gens qui viennent petit tout. Depuis l'activité, ça a eu de mourir. Je Parce que je connais des gens était sont sortis dans les entrailles. C'est vrai. Mais ce sont mauvais graines qui sont sous la terre. Est-ce que vous comprenez? Quand ça c'est mauvais maman qui fait yo, Mais quand ça qu'on on sorti bon vent. parce que gaimam connaît. Petite yo na activité ça passe ça. Les petites lavines il là ca friol dit non, pas besoin l'argent parce que l'argent c'est ça. Est-ce que vous comprenez? Mais quand ça tout monde, c'est au même cas force petite yo pour faire ça pa ça. Bref, moi euh, moi gien un arabe. C'est une arabe. <laughs> Et puis qui dit que ah, next, ah. Il s'est dit de mourir et de mourir encore parce que son criminel, son méchant, il S'est fait un pile de monde quitter zone. Nous va chercher qu'on ait plus d'informations pour être capable d'informer au police toujours sous le dossier si. là Faut me dire bien que dans la matinée du 31 octobre, il était 11h bien sûr, il y a eu bon plusieurs motos qui détournait trois camions qui étaient fait. C'est au niveau de bon repos, ça s'est passé aujourd'hui même, le 31 October. Ça veut dire que vous toujours cherché dans la rouille. Vous n'avez pas de chouette. dernièrement là. Et vous avez la terre au niveau de Canarin. Vous avez la terre côté des gros fusillades qui fait dans la station Mirbalet. Non, au point là, vite et tournée, vous avez veillé. Quand vous avez un grenouille pour nous comprendre, d'après l'enquête que vous menez, vous avez machine qui fait fe... route canarin Titan. Vous comprenez bien la machine qui parle le ces Sac pas aller, yo, yo juste pas Mais en pile qui allait obligé passer par Cabrit. yo passer par Mirabel, là yo arrive Mirabel. Qui côté pour yo fait? Yo passer euh, sous pont Latem. c'est ça? Là yo fin passe sous pont Latem. yo passer bon l'hôpital. l'hôpital universitaire là, yo prend route Gilbert, yo prend route Boyer, et puis euh, yo parti là, yo prend Carfussoz, c'est ça? Là y en a comme et puis yo file. Y'a le prenant dal, a prenant dansi, patati patata, le un la sel, après ça, y'a le attaquer la chapelle jusqu'à ce que là, y'a un département de l'Arti Mais d'après information qui vient de moi, mes amis, route là pas bon du tout. Route ça, son route euh, qui était faite, quoi, c'était dans l'année 96 ou 97? Non, euh, pour point 96. Route ça a faite entre 97 et 98. Mm -hmm. Et puis soit un là. Depuis sa les sabbats, jamais gagné. Y a un coup de pelle qui fait tant route là. C'est rare hein. font ils passer mais les fêtes. sodo Et après ça route là pour compter. Pas de monde qui fait rien. T'es un député, t'es gueux sénateur, t'es gueux patati patata. Donc, l'autre semaine là, la, population, nous prenons avec Calvin beaucoup de nous pour mander nous pour voter yo. Mais yote t'es là, yo pas de vlet fait rien. Au niveau de Delma, on m'a dit que Delma 75 c'est piégé zone catalpa pas bon du tout. Et parce que là, il y a un peu le kidnapping. Et puis, euh, puis vent il y a qui a profité pour faire mauvais agon, qui avait un 9 mm. Il y a profité jour pour capable les passants, râler les amsouis au le prince à yon possédé. Et puis, la police était au courant. La police arrive au bon moment. La police bang bang bang et bien so à là monsieur lui-même il la ville soit monsieur longé a là il met amis sous lui il fait photo et puis après la police récupère les si là on aller dans l'autre vidéo hum, problème oui. vidéo ça non m'a fini avec vidéo ça parce que eu un citoyen les mêmes qui est intervenu sous dossier si là femme dit donc que gagner une vidéo qui a circulé là c'est une vidéo de 28 secondes on m'a dit que ça s'est passé sur la frontière entre Haïti et la République Dominicaine, quatre citoyens menottés, remis à la police par les autorités dominicaines ou par la police dominicaine. Mais d'après premier élément, information qui a circulé, et moi j'en profite pour mettre ça au conditionnel quatre citoyens, ça y est, t'as quatre kidnappés que la police dominicaine déposait sous frontière Belader, Kounia, selon toute information assemblée c'est nos groupe gang vite l'homme y sorti m'a cherché information pour nous pour capable de gérer confirmation parce que c'est toujours évident par pas trop de détails sur un dossier ou mettez au conditionnel m'a pas ça a dérangé personne quand y a un autre vidéo qui arrive jeune moi hmm. vidéo ça l'écrielle en pile pour qui ça me dit li kriel, parce que il y pile de monde qui tape moi des vidéos hein? Et si c'est ta vidéo bon en tout cas mon si yo mais écoutez sous pas ganké si ou pas ka regarder vidéo si là mes amis citoyens en pantalon crème sous c'est presque tant un agent sécurité monsieur métier habillement ça yo mais l'aime riverne espace tête là ne sais pas si c'est tête Éric Jean-Baptiste ou pas parce que mon m'a regarder à moins son monde qui noir ah non c'est capable sécurité Éric Jean-Baptiste là Mes amis, regardez oh gade comment tête citoyen ou fait hm. Oh, monsieur, n'est-ce pas que payé ça, monsieur? non, plus quoi, c'est sécurité. C'est pas encore la vidéo de Eric Jean-Baptiste. Regardez comment vous fait balle. Oh, c'est chargé. En tout cas, euh, nous allons quitter avec euh, commentaire et analyse en même temps de l'ancien sénateur Edo Zeni, Edwin Daniel Zeni, qui les mêmes font-ils parler sous dossier Eric Jean-Baptiste, là, assassinat Eric Jean-Baptiste? Et qui profitait pour faire éloge des faits, ou du soi-disant, ou t'es où well là, ou t'es où well là-bas, je t'ai dit que c'est manger, Où ton nèg, nèg a dit, l'idée qu'on boutte m'a répondu je n'en veux là. Mais si t'es bon, qu'est-ce que tu peux me dire là-bas là? Tout le monde a Premièrement, je n'étais pas là. La première chose qu'il fallait faire, je suis un sénateur de la République, ancien sénateur, je suis un ancien maire de là, je suis un notable. Vous m'appelez pour me dire Monsieur Zini voilà, voilà, est-ce que vous voulez coopérer Est-ce que vous avec nous Souva <'il y> <eu> Ça veut dire que, vous pas arrêté. Si monsieur était là qu'elle a vous avez arrêté monsieur, et puis vous là, tout le dans pays, vous avez dit le chef de gang, c'est moi. Pendant que vous là, moi, dimension à fait madame, moi, qui est malade, qui a eu, c est, c est un problème. Bah, elle est. Nous arrêterons, le docteur m'a dit pour nous Je suis avec mes enfants. Et quand vous avez c'est un qui bo. Mais tout mais, mais ne pas voler là et c'est ça que je me dis, le premier monde qui me dit, ah, j'ai défendu l'obel il me dit, est-ce que tu le Je dis, non, il ne me dit, pas, me pas, je mortellement blessé, fini. je ne dis si je ne pas, je ne merde parce que ne dis est arrivé il pas, des pas, son caca. je ne je que le téléphone qu'on cherche ou bien le téléphone était le téléphone de la radio du peuple et j'ai deux téléphones là même. J'ai un téléphone parle et j'ai un téléphone radio peuple là. Et le téléphone radio peuple là euh, le, le, le si j'ai couru pas à la téléphone là. Donc le téléphone appartient à la radio du peuple. Ah, au moment ou, monsieur, bah, comme ce téléphone, il y a eu y le a, y a, y a, y a téléphone dans la caille, monsieur. Donc, ça veut dire que, téléphone, et c'est ça, ça m'a dit, téléphone qui était pour et, et, et, radio, c'est JD directeur de es avec Mais pas JD que tu es conservé seulement dans le sens JD. Son téléphone radio, ça veut dire n'importe quel nègre qui apprend soit avec elle. À ce que je sache. Donc, maintenant, on dit le cas contraire. On dit que ce n'est pas ça, ça me dit. On dit que c'était le téléphone d'idée. Ok, le téléphone d'idée. Maintenant, on dit es que... Es. où, où, où, où, où, où est-ce que Ici, là. Où est il là. Ou est-ce bas? Ou est-ce que dit... Tandis que nous autres, comme sénateurs sénateur, comme on dit nous débattons dans l'État, nous connaissons que témoin n'a pas exactement côté de Dieu. Antene Abdou moun dans la Aléa -e là -la. la mon trop côté mais pas d'où que li li, e, e, e, e, li L'a zone là et si j'ai derrière vrai et on pas n'a pas fait intervention sérieux Ou intervention sérieux ou faire et ça fait me dire que est-ce que nous ne de, des des des que nous avons fait et est-ce que nous pas des gens qui poussent nous parce que ça son bail e politique kè. et dire que et dire que. Antonis qui s'est jugeant, c'est mon Intel. Jean-Marie, c'est mon Intel. Mathuré, c'est mon Intel. Bon. Intel, c'était mon. Main. Donc maintenant, si je dis que c'est ça que tu fait. Qu'on y a confusion. Comme j'ai écrit au ministère de la Justice, par contre, s'il n'a pas prêté, pour j'ai mon cap vinier, hein, et à bien là, ou bien ma préfère l'être encore, parce qu'il faut que je justice. la justice. même si m'écrire, même si et, et CSPJ n'a pas eu un rapport avec les, les, les, les, les, les substituts, mais j'ai déjà écrit les instances concernées. Parce que je ne suis pas n'importe qui. Je ne suis pas n'importe qui. Mon nom c'est Edouzini. J'ai construit mon nom. Si je suis nous avons dit Pas qu'à venir craser parce que vous n'avez pas de nom. Votre nom est un nom commun. Je m'appelle Edouzini, Je dis fréquent, je pas ça, dis tout le Mais nous connaissons que si nous sommes nous avons dit que nous avons tel que tel bagaille, nous nous avons fait un seul coup de film pour me demander est-ce que J.D. tel côté, tel côté. me suis dit moui, nous je dit frère, pas faire fait pour vous. la police, c'est bien, c'est bien, fait pour vous, Je vous dit ça, c'est clair, ben dit ben avocat pour vous. Ça me créé. Ça m'a créé, dit parce que net dans la prison parce que j'ai fait 7 ans ici. Je respecte son travail. de construit la joie. Mais mon suis dit, plus frappant, <rire> c'est la presse pendant la presse. C'est typiquement ici. C'est typiquement ici. Avec dit que les gens qui puissent frapper là, c'est la presse côté là. Malgré tout que J.D. des qui est extrêmement grave. Parce que la ville de Jacmel ne mérite pas ce genre de choses. Même si j'ai y a des problèmes, vous dis. Mais nous sommes une ville qui est tes non à vocation touristique et hospitalière. Tu vu de privé Jacques longtemps, il était une fois, où a N'importe monde tu beaucoup de côté pour dormir. Ça, c'était notre ville. Mais vu que je regarde plusieurs politiques là-dedans, moi politique, je fais politique avec nous tous. Je fais politique avec nous tous. Et je dis encore une fois. À ces deux gars, ces deux collègues, si je peux les appeler, si peux les appeler collègues, parce que je suis un. un, un, un qui dit ça un leader d'opinion, et au même tous, c'est leader d'opinion, et pas journaliste. Et pas journaliste, parce que je suis pas sur les lieux pour enquêter. Un journaliste, soit enquêté, c'est parce qu'on pense, qu on dit. Mais même, je suis un leader d'opinion, je, je dis ce que je pense. Ça m'a bien arrivé à ça. Parce que un journaliste, je n'ai pas été m'inquiéter pour savoir mais je dis clair que si j'ai fait ça et comme machin dit, son son qui qui n'est pas cité, non, que je dis faire danser, j'ai fait mon danser, ça veut dire que j'étais là, ça veut dire que j'étais entré dans la balade, ça veut dire que j'étais pas besoin qu'on est, ça j'ai dit, oh oui, c'est pour t'aider, pas aider, pas besoin qu'on est, laissez-moi vous donner une histoire, vraie. Un beau jour, une heure du matin, on m'a appelé qu'a Aido, ah, tant de non gain DJ Paf qui qui pour là et que nous pas arrivé sur le a machine la terre bon. bien vouloir protéger ti qui 30 ans. Et même Didier Paf c'est moi qui te là A à ce domaine où fait On dit ce domaine pendant ce domaine toute ça m'était même débalé dire pas tout en Haïti parce qu'il y a rien dans ce pays pour le moment. Laissez le temps passer, eh ben il mourit. Et là, elle veut m'aller. Si m'dallé, jodiel t'a dit que c'est moi qui suis venu tirer ou bien avec tes a Nekin opposition avec moi. pas dit Mais pendant ce temps tout, la peur de ne pas y aller qu'a causé que je suis tout parce que monsieur était capable samedi, tout. Mais pour protéger mon nom, ce que je suis la peur de Joshua, je suis chez moi. Moi, je me déplace, je me caca. Et je dois vous dire encore une fois que débarquer la carrière, dans le bureau, c'était une bagaille de, de, de, de, de politique. Et de, de substitut, besoin commissaire gouvernement, de la bataille. D'ailleurs, un homme comme. Ce type-là, il ne peut pas être commissaire du gouvernement, à moins qu'il y a des cons à bord, des nigos avancés. Parce que ce type-là, nous, on cite trop. Nous, on cite là, avec Magda, la gabbe, cette bagaille, abdi, magda, nous, on cite pas qu'à commissaire du gouvernement. D'ailleurs, on ne peut pas donner place encore là, si il des pays. Mais comme nous, tout le monde n'est pas un pays, c'est pour grand goût, nous, on pas ça. Et même moi, dis, nous, je mon professeur. Je ne sais pas nous battre, ça non, pour vous là. Je t'ai fait fête pour lui. Fou qui dit là. Je t'ai fait fête pour lui, jeune Et puis je mal osé. Parce que je suis un homme, je suis un capitaliste. Je suis un homme qui aime l'argent. Je suis un homme qui est un travailleur, je suis un homme qui me fait comme. Je lui ai dit que pendant ma parlé, il m'a fait discuter Je me dit mais je ne suis pas là dans l'état ça. Je ne suis pas. Et, et sans cobla, sans machine, il faut que tout le monde se mette ensemble et puis nous n'avons pas de machine, pour nous pas de machine. Monsieur dit merci en pile. Mais l'homme chef il me prépare, il dit merci en pile les deux ennemis. Mais après ça, quand me dit, il dit, faut comprendre prenne la touille. Eh? C'est un vœu. On cache son machine. Il dit, c'est un vœu. Je reste comme ça. C'est un vœu. Mais j'ai eu un autre professeur, Babé non, qui dit que, qui était Cafré qu lui-même, il était fait cinquième dans Cafré, qu qui dit qu'on m'a mis en pile de clos Lui dit comme ça, on m'a passer la main. Oui, il m'a passé la main. Lui dit, avant sa mort, lui a fait un fête pour lui. J'ai passé une vie de misère. J'ai passé une vie de misère. Une vie de crasse En faire l'éducation de monde qui vient docteur demain matin, de monde qui vient de citoyen, Et le dit, la mourir dans la classe. Parce qu'il qu a pas de l'argent. Parce qu'il fait vide professeur. quand il y peut un touché. Donc, laissez-moi vous dire qu'il n'y a pas de personne. D'ailleurs, on rentre dans, dans la caméra sans mandat de perquisition. Il est clair que, nous fait mal nous fait mal nous on fait mal nous plus fort. que fait mal le juge de mal capable d'entrer des lieux, mais ça ne suffit pas. C'est ça la loi dit. Il faut un mandat du juge d'instruction. Ah monsieur, nous fais mal apprendre. fois, nous ça. Pas Si rentrer, il t'a couru rentrer la police, couru rentrer d'elle, il t'a pris, Judé, puis il il t'a il il t'a fait, d'elle, il Anel Bézé, c'est une de pays organisé, il peut être en prison. Il peut être 15 jours, 10 jours, même 24 heures dans prison. Parce que le arrête est le sous nous ne pas venir en juge de paix pour verbaliser, pour faire, pour dire que ça, voilà ce que nous avons trouvé dans la voiture de Anel Bézé, à tel, tel, tel, tel, vous n'avez pas fait. Donc, si vous pas fait. Vous ne l'avez pas fait, ça. ne fait. Vous pas fait, Et ça fait Anel Bézé, il dit, « Zame, n'y connaît, c'est donc, vous êtes des crétins absolus. Vous êtes des niveaux avancés. Vous ne devriez pas être substituts ou bien SDPJ. Ce n'est pas du job, frère. On ne va pas qu quitter le sentiment, frère. Un bon petit point, même pas privé de toi, non, parce que nous sommes bien. Et bye. On va pas arriver là, peut-être, Madame Olandzini, SDPJ. On ne va pas arriver loin. Que le parle dire que le comprenne Que le parle dire que le comprennent. Bah, je vais aller plus loin. Je vais aller là. Je Sous ça. Mais vous-même, oui. Mathurin, vous avez été né dans la figure. Vous avez démissionné parce que vous avez commis une grave erreur. Parce que je ne suis pas n'importe qui. Je suis un ancien sénateur de la République. Je suis un ancien maire de la ville. Un notable. Ça veut dire que son précédent créé, n'importe qui moune au café. Au <muché> café, n'importe Zafon qui compte, Jepi, qui pas dénoncé. Le sénateur Lambert qui pas dénoncé. Bon. Les sénateurs Lambert, Rika bon. et, et, et autres députés, Ketel et autres, les anciens maires, non, bon. les anciens députés qui pas dénoncé, Votre tour, vous serez la, la, la, la, la prochaine. Et quoi ça, oui ça, ça, ça, ça. Bah, et, et même Jean-Baptiste Moui. Le président Jovenel il est mort, assassiné que je dénonce, que je m'a toujours dénoncé. Nous prenons comme, six, comme une lettre à la d'apport, c'est pas papa, nous et pas famille, nous, et pas amis, nous qui met des bounes dans nous. Et nous partons en politique à Jovenel, à elle de mourir déjà, tu as André Michel dédi. Mais le next, ce sera qui Le next. Mais c'est un gros monde qui est tombé là. Un coordonnateur parti, et pas n'importe qui parti. RDNP de François Maniga. Assassiné par balle. Dans son, dans son pays. Tout près de sa maison. Je dis nous ça. Je dis nous pas créer le président. Là, nous devons sous-matéli. Pendant qu'il était président de la République. Je dis nous, monsieur, ça n'a pas créé là, il a fait nous dit tout. Rempli rôle, l'État. Et c'est ça qui fait me tourner sur Ozana, me disant, Mia, aucun. Okay, c'est bah, politique, ou pas de problème. Mais ce que dit la loi, il faut dire. On ne peut pas dire pour et tu as dit que oui, oui, ils font un bon travail. Oui, la police, et, et ils, même, ils font un bon travail, jusqu'à ce qu'ils viennent en train de dans la gare. Oui, ils fait un bon travail. Parce que le commissaire, le substitut Mathurin, a eu tellement de critiques dans la ville, non, non, ils Il a besoin de réparer. Il était besoin de réparer, il a dit qu'il prend corps pour et sinon, il a dit qu'il prend le TCC, il si, a dit qu'il n'y pas de bagaille. Est-ce que le tel lagu tinegla normalement ou bien il est tinegla illégalement Ce sont l'autre dossier. Est-ce que tu es un au côté, mais si va dire, est-ce problème en plus il y a plusieurs et, et, et autres bah, encore qui passaient donc, n'êtes pas capable de commissaire gouvernement. Sous ta commissaire gouvernement, on met qu'on est Haïti fini. fini. On met qu'on est pas un monde dans le département du Sud, c'est pas un monde. Pas un monde. Sous ta commissaire, il y a pas un monde. Et m'a pas bon menti. On bien faire bien. Debout ta commissaire gouvernement, c'est pas père non. Parce que le pouvoir est éphéméaire. Et la gloire est éphéméaire. Le pouvoir est éphéméaire. Où est-il le peuple chef? Il y a eu 6 ans le sénateur. 6 ans c'était long. Il, me dit, oh, six ans, sénateur, six ans il y a eu 6 ans sénateur, 6 ans pouvoir. Mais je dis à eu 5 ans sénateur. Au moins il encore. Il y a de 4 ans maire de ma ville. Il y a eu 4 ans, ans magistrat. Il y a eu 4 ça fait 10 ans que je fais chef dans le pays. Non, c'est pas un monde content. C'est que c'est sous JD, tout n'est gouillé. Mais JD est un homme connu dans la ville. JD, JD parle pas n'importe qui. Monde. JD sonne que tout le monde connaît là. est là. C'est quoi JD gang Oui, JD Alphonse, on l'a gang. Oui, un monde camions, un monde, il y a des gens qui ont 7 sacs Les Donc, que que arrêter, là, qui, monsieur de la caméra. Donc, parole, voix, ou bien, bien, ou bien, de Monsieur, nous n'avons envie de vomir, nous n'avons pas envie de pas envie de vivre dans le pays. Nous n'avons envie de boire tout le monde, même Nous Comme nous dit, nous avons dit, nous avons nous avons nous avons dit, nous avons nous avons dit, nous avons dit, nous avons dit, nous avons dit, nous avons dit, nous avons dit, nous nous sous le bateau qui l'a transporté, patata, patata, patata, patata. Nous n'avons pas le démoire jouer Nous nous, pas oublié les frades. Ça a été dit, sous le Mon papa lui dit, moi même Et même moi, venu en Haïti en 1890, je me suis naturalisé en 1904. Ça veut dire, si des salines, il n'y pas tout, il nous a pas rencontré à grand-père. Il dit, nous sommes là depuis 1890. Haïti, à Haïti, à Haïti. À Haïti et pour l'indépendance en 1804. Ça veut dire, 86 ans plus tard, la famille Zini était sur le territoire. Nous avons parcouru, parcouru, et, et Jaqmel et Tigouave, et pau Prince. Parce que mon arrière-grand-père est mort, Tigouave. Il n'était pas à Jamel. Quand ils ont demandé la nationalité, Haïtienne, mon arrière-grand-père, était à Tigouav. Et cave M. Tiguave Rodolphe Zeni M. mourir dans la fièvre jaune à l'époque qui a crasé le monde. Qui était cambé, qui a ça encore. Parce que c'est un pile qui était mort dans la fièvre jaune. Donc, il y a des qui font, qui descendent Jacques qui vient qui, qui petit rôle de premier rôle d'offre là. Deuxième rôle d'offre là, tu as étudié Guadeloupe, tu as retourné, tu as retourné le pari métier, tu as vu une habité Jacmel. Je t'ai fait Haïti. Et deux rôles d'offre un premier rôle d'offre, un deuxième. Deuxième rôle d'offre là, c'est Grand Pem qui t'ai installé Jacmel et l'autre Zeni qui t'a installé au Port-au-Prince.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 ce que tu c'est pas politique qui te mettait, c'est compétence qui te mettait seulement. S'il y a une compétence pour job, il n'y a pas diplôme, qui compétence. Il a diplôme, pas de compétence. Il faut faire une différence. Il pour nous. Parce que on nous comprendre des l'école, et puis nous Et puis nous monté le monté fruit. ça. Dans tout débat, nous fait le fruit. Nous avons oui. Si. où c'est tes monde oui. et où on fait un table d'émissionner et là c'est tap prend grand un tap grand moi mais mais mais mais mais, mais nous comprenons, comme si m'dado même les messieurs ils ne m'a pas écrit nous pense m'a pas pas écrit pour me dire que voilà ce qui est arrivé et pas dans tâche monsieur, monsieur. Papa, est, Même pas même pas évoquer monsieur dossier okay, ça vérité que d'entrer la carrière, ou un ancien sénateur de la République, ou un ancien maire, ou un notable en ville-là, on une idée qu'on est premier, qu'on est de la carrière. Ou une changer position, parce que l'autre équipe a un bon job, ou qu'il y job, ou pas le béton. Un ah, peu de monde veut ça, non, non, non, non. non. La, la, la famille, a presque c'est qu'on ça mais il n'y a pas aucun problème. Aucun problème. On avance, même me devais ça Je n'ai peur de personne que de Dieu. Surtout l'homme va voler dans l'Ona. Surtout, il y a 6 pour faire un peu de pas faire un Surtout, il y a eu tout ça qui a passé pour faire un peu de Mais moi, je dis ça. L'autre L'hôtel, là. C'est toi qui fait un million de gouttes. C'est nous qui avons dit que nous avons dit que nous avons dit c'est nous avons dit avons dit que nous pas nous qui dit nous te si un million, deux millions, deux cent mille gouttes, que Parce que c'est pour Et son organisation, qui pour bail. Mais nous quand même dit, nous dit comme nous nous mons nous on ne peut pas parler de la République, non Souvent, on ne peut parler de la République pour ou caca. Et c'est ça qui fait que nous tous nous moi alors toi, c'est nous allons dans l'autre bord, dans l'autre côté, pour nous donner un travail. Nous n'avons pas le Et nous, sous, ou même, ou tant, comme ce gouvernement, moi, je laisse savais. Papa, suis une perro, non pas faire mon, mon merde. Parce qu fait, bon, bah, faut, faut mais que faire fait mon bail, il faut aller à l'autre côté de mon voler. Maïsama qui coule monter, en enfin, puis mon bac, on aime je voir ça là, on ne vais pas passer le passé. Bref. Bref. Maïsama qui coule monter, premier monter, maïsama qui monter. Sauter es... que je es... que demande 3 millions de misère de terre de parce que j'étais maire de ma ville, pour marcher sur ce que là. Et moi, et moi, cautionner marcher ça. Nous venons de une courbe à en -en, mais moi, je fais marcher dans ce sens là. Nous voulons continuer le mais C'est le meilleur de la ville qui est poté. Je Nous pas que pas de café parce que les caouliers font moi. avons dit pas que dans la ville. La. De Alors, on dit toujours que je ne pas parce que je mange vais pas je sous Beléa. Pégui sous Je 12 ans depuis là. 15 ans que je suis là. Je dis que je ne vais pas faire de la caouli pour je ne peux pas faire de la que pas me quitter. Je déplace le mette dans moi. Et moi, je qui te là. Le là il 3 millions de pour m'acheter parce que terre était été acheté. Ça me fait intelligemment. Je suis notaire, Dieu die merci. Un chèque de 3 millions de gouttes pour lui-même aller faire la notaire. Et les maïs ça ne pas Et pas ne pas il ne pas descendre en bas, vous l'avez demandé, monsieur, combien de beauté vous et puis Tout le monde est en Amérique. Il a dit que c'était tout en Et il me faut pas dire plus important que donne à répété à M. Zamim. Comme adversaire ou bien ennemi, bon. Il me comme ennemi politique. Il dit, ah, il me oui, il me prendre toute copie, toute copie m'a été dépensée. Tout le net. C'est pou si, e pour si je me dépasse 3 millions, 2 millions, 4 millions, pas de gagne dans le Et je me dépasse dans le mais pas de gagne dans le monde. Je tout là. Mais ça, ça ne pas qu'il fait. pour vous Je je mais pour regarder garder si tu es pas tel état, ça dis que tu es sous tel état. Tu es net. Tu pour parmi lesquels. ne Sous pas. que tu pas. pour ne pas. pas. L'homme de maïsé yakmel, moi il a fait un bon travail, il a fait un bal, il a là il a fait un déjeuner, il a fait un contrat, après le 12 janvier, il a fait un contrat. Ben, enfin, Mais ma si, il, il a attaqué, il a fait un qui m'a Et c'est même une continuité ça, parce que je suis a à maquille. Si vous me virez, soit vous avez fait un blend, que vous avez fait un déjeuner pour attaquer, moi, je n'ai pas de problème. Ou d'un 50 000 euros l'Américain, ils la, ont payé Au 7 mois, je dois tout. Je suis tout, je suis allé pays. Donc, c'est je vais brasser, je vais me vire, je vais me baiser je vais me baiser Par le national, pas de cash de machine, pas de machine. Je vais dire encore, foutre de l'on bourique, foutre cheval, boundal, on va mettre la machine, tout autre que, mais même, on nous confiance, parce que nous semblons les gens, je suis allé bon machine pour 140 000 dollars. Pendant ce temps, je vais vous dire, mesdames et messieurs, j'ai un collègue, et je respecte le, le sénateur Nenel Kassi. On va respecter pour politique, on n'aime politique à faire. Mais amicalement, nous avons eu un deal qui pour beaucoup fermé, mais qui, monsieur, coule. Mais nous avons un autre, que je ne vais pas citer son nom, que le deal était de 150 000 dollars. La compagnie, on lui a remis 140 000 dollars, il points un avocat. un avocat, Jacques Mel, dans la montagne là, le pour un avocat pour 10 000 Et même, le palais national, 140 y 000 Donc, c'est... C'est faire, dire qu'on c'est dit, c'est faire ça, ouvrir ça, prêter ça, faire ça, vendre ça, c'est quoi ça dit. Donc là, il fait 7 mois au papier. il bon, y a une tribune. Une tribune, il a une de tribune, il y a une une tribune, si faut mal mal, allé chaque coup, ben, parce que le palais national a comme sécurité que le président n'est pas là, qui est-ce qu'il C'est le secrétaire général. Si ce n'est pas ça, ça me déconne, si hein. ce n'est pas ça, il n'y a aucun problème. S'il change, il n'y a pas de mais le palais national a comme intelligence. Et on a intelligence qui est légale, qui il n'est pas illégale. C'est SPN, non, rien tout. Pour les ministres qui a dirigé la guerre. Et c'est comme ça, de temps en temps, qui ont dit bouboucho pour sécurité. Donc, mesdames et messieurs, j'ai voulu faire ça ce soir. C'est pour leur dire que, premièrement, je n'ai pas perdu. Si c'est vous, et vous, attaquer attaquez moi. je avons vous parce que la ville est petite. Fouiller qu'à l'Édozieni, surtout des plusieurs seul heures ne capalet pour la expliquer et fouiller pour la expliquer qui est JD. qui est JD. Lorsque j'étais maire de ma ville, peut toujours problème. Et si ça pas de problème, c'est moi qui qu'on allait à le débarrer, le toujours un problème, pas pas de qui volé pas de qui mais toujours bloqué. Depuis là, me ça. Et n'est pas négligé pour tout ça. Regardez, les ministères, ils l'ont débloqué. Et c'est moins qui ai été contre les ministères, je l'ai débloqué. Et les mouvements ont été maximum de respect. Mais maintenant, il y a eu quelque chose qui, qui, qui a empiré parce que ce pays a généré des gants. Et ça fait me nous ce soir, que et pour de, mortellement blessé. les priorités des Mujidés, mortellement blessées. D'après les chèques d'âme, 40-50 000 d'âme, ils font tellement de caca. Parce que quand on dans la vie, on ou... pas faire bac encore. Quand on est côtoyé, pas faire de bac <dunk |pl|> encore. <Sas written indigenous books> <SURTIT Soldier nationale> <SURTIT> e, on radio fait mon là, on fait plus que ne peut pas Moi on ne On ne peut pas connaître On ne peut pas Nous On ne peut pas On pas connaître le On On peut pas ne On peut pas radio, On pas le samedi. On nous avons dit que nous avons pas goût national. dit nous nous cacao. en bas tout est tout tout Loyal du clé que radio inviolable pour pas rentrer dans l'université, l'église. Et c'est ça qui fait que Panama, le Manuel, Manuel Antonio Noriga, ancien général de l'armée, président, président du, Panama. du Panama, les Américains débarqués. Monsieur Koury, il t'a pas posé le coup, il pour le canal du Panama, Monsieur, il t'a fait une bataille. Et Monsieur Koury, dans a été commencé, il a commencé à, et puis, l'armée américaine, qui elle est devant, dit qu'on n'est pas qu'à en entrer. On a passé des conventions de Vienne, tout le monde qui est dans... ont bah, dit non, on ne peut pas qu'à en entrer dans l'église, on ne peut qu'à en entrer dans ceci, on ne peut qu'à en entrer dans cela. On ne peut pas qu'à en entrer dans l'ambassade, on ne peut qu'à en entrer ceci, on ne peut qu'à en entrer là. C'est PA, c'est Moséa, après trois jours, dit M. Hé, hey. on ne pas pas arrêter encore, non. Oh, il a dit, on va aller. L'aller arrêter, il dit, il est mort en prison. Nous ne connaissons pas qu'à dans la radio. Et même là, nous ne connaissons pas que j'ai dormi, ou là, pas là-dedans. Il faut, on avec la radio, ou avec de pour dire « Mettez de dehors pour me prendre. » Et les salles de l'âme dans Miami, nous dit « Mettez le dehors pour vous prendre. Oui. » Nous faisons ça. Nous comprenons, que Nous avons besoin de nous protéger. Pas bien, mon budget, Parce que même moi, je pas la dire. L'embé là, il vrai. Le vrai. il vrai. Je déplace, dis, un je 100 000 dollars, 200 000 300 000 capable. Il y a qui, pas non, qui... il, qui... il, il, qui... il, il y a un million de dollars. je ne fait à faire. Les la ne sont pas rapides, rapide, m'ont prêté tant qu'ils ont les en avant, m'a tant respect que la ville. Ils ils ils ça ils ont deux Parce que l'autre vous l'air ou parcours. parcours, ou ou faut pas faire abus. Mais moi, je dis ça, c'est abus. En plus de ça, je suis entré sous tête. On quittait quitté tout le monde qui est malade, tout le monde qui a un problème là-bas. me suis venir pour saloper quand je suis dans la camion. Et je entré dans la camion sans sous-entrer. Je suis dit, il n'y Et pas question de faire un chop, mais pas de faire un chop. Il faut me dire la vérité. Et ça fait payer là. Nous, nous induisons en erreur. Il faut un mandat de perquisition. Ceux qui ont en flagrance. Si nous avons fait, si ne pas devant nous, et la caméra. Oui, nous avons entré dans la Moi, je nous tuons pour te dire, frère, Ali, voilà Ali. Comme les et qui sont sortis de deux caméra, ils comme mon a dit pour moi, même mon baron qui dit pour moi, on voit c'est pour me dire que l'autre prend Trump comme exemple faut qu'on ait, que le FBI fait trois mois avec, à paqueter avant d'entrer. Mais au besoin d'entrer en, dans la couronne pendant la parler à la il va C'est un ancien président de la République. Il faut un mandat de perquisition. Donné par un juge d'instruction. Le juge de, de paix D'où nous entrer, mais ça ne suffit pas. Eh, nous devons faire mon abus, v'y a juste deux, mais abus. Nous tout tout nous ça. Nous devons proposer juste deux, et puis depuis de juste deux, et Non. Mais monsieur, vous me faire un peu de ces espèces, mais qui pour tout faire? Parce que on va entrer, sans mandat de perquisition. Même même si vous êtes pas à entrer. Sans mandat de perquisition, entrer dans le bureau, vous allez vous demander, vous allez mourir, ou la pas et c'est parce que les gens pas en bas qui font quitter l'entrée. Et ils ont un groupe avec sécurité. Ils ne pas de salope Ils ne sont pas mon texte pour dire le sénateur ou bien Edo, mais ils ne pas de Ils dit tout le monde quitte là-bas. Quitte l'entrée pour Ils ne pas de pas Si vous voulez péter porte, si vous êtes sûr que j'ai des potes entre les albums. Ah, mais je ne suis pas revenu, tout papa. Je ne suis pas revenu là. Deuxième matin, il Comme nous sommes dans un pays cocorate et comme nous sommes dans un modèle de monde cocorate nous avons justice cocorate nous avons la police cocurate, nous avons mis le cargoul pour aller cacher les dosines. Bon, je ne sais pas. Je ne sais pas. C'est au Mexique. Bon, là, je ne sais pas.